Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. On est en direct du CES. On a assisté il y a quelques minutes au CES Unveiled. Donc le CES Unveiled, c'est l'événement qui a lieu avant le salon, où il y a toutes les récompenses qui sont données aux exposants de l'année, où il y a toutes les startups qui veulent présenter les nouveautés majeures. Et cette année, il y avait quasiment 200 exposants. Donc on vous a fait une petite sélection des choses qui nous ont marqué aujourd'hui. Et comme d'habitude, il y a une grosse présence française. On a en premier WeThings qui a présenté un nouveau tensiomètre qui y ajoute un stéthoscope et un ECG, donc ça va un peu plus loin que ce qu'ils avaient aujourd'hui. La vraie nouveauté, c'est l'écran dessus, donc ça va peut-être être intéressant dans le monde médical de ne pas avoir à être complètement dépendant du smartphone. Et les deux autres produits, c'est une montre qui est un peu moins chère que les précédents modèles qui s'appelle la Move. La vraie nouveauté, c'est que vous pouvez configurer entièrement tout sur la montre, donc ça va du bracelet aux aiguilles au style, donc c'est pas mal, et la Move ECG, qui est la seconde montre euh, du marché après l'Apple Watch à intégrer, comme son nom l'indique, un électrocardiogramme et surtout la première montre sur Android à pouvoir le faire. On a vu un autre objet euh, qui a l'air utile, c'est un airbag pour vélo de la société Elite. Ça fonctionne assez simplement, il y a un capteur sous la selle et un capteur dans le gilet et en fait en cas de collision, ben, le gilet se gonfle grâce à du CO2 et ça peut éviter certaines blessures en vélo. Ça va être commercialisé dans les prochaines semaines. Euh, c'est une boîte élite qui fait déjà des airbags pour les motos, donc il y a un vrai savoir-faire et l'objet a l'air de déjà très bien fonctionner. C'était la première sortie officielle de Netatmo depuis son rachat par Le Grand et ils en ont profité pour présenter un nouveau produit, donc c'est une sonnette connectée. Donc C'est une sonnette qui va prendre la place de votre sonnette actuelle, qui va être compatible avec HomeKit, qui va enregistrer toutes les données vidéo directement dans la sonnette ou dans des services comme Dropbox, si vous en faites le choix, donc vous avez la main sur vos données et il n'y a pas d'abonnement. Et surtout, ce qui est important, c'est comme c'est une boîte française, c'est aux normes françaises et c'est beaucoup plus simple à installer qu'une Nest Hello, par exemple, j'en ai une chez moi. Il a fallu changer tout mon carillon parce que ce n'était pas aux normes et rajouter quelque chose sur mon tableau électrique. Donc c'est une bonne chose. On attend de voir le prix quand il va sortir, mais ça devrait se situer un peu en dessous des concurrents. D'ailleurs, les sonnettes connectées, c'est une grosse tendance du Unveiled. On a vu trois autres boîtes en proposer une, donc Ring et Nest qui se partagent le marché aujourd'hui, vont avoir plein de nouveaux concurrents. Il y a une autre startup qui a reçu un Best of Innovation, donc c'est vraiment la récompense ultime au CES. Elle s'appelle Energy Square, c'est aussi des Français. Ils proposent un, un système qui comprend deux objets. Donc le premier, c'est une surface de, re de rechargement par conduction, à ne pas confondre avec l'induction. Et l'autre, c'est un module pour le smartphone ou pour l'ordinateur et en fait c'est tout bête en rajoutant le module sur le smartphone ou sur l'ordinateur et en venant le poser sur la surface ça va vous permet de recharger votre device ce qui est très intéressant avec la conduction c'est que c'est aussi rapide que la recharge classique donc avec un câble donc ça peut avoir des vraies applications en entreprise par exemple mettre ça sur les bureaux et c'est vraiment un objet super intéressant à voir sachant que la coque n'est pas plus épaisse qu'une coque de smartphone classique, donc ça peut faire d'une pierre deux coups. On a aussi vu euh, le nouveau produit 3D Rudeur, donc c'est comme d'habitude avec eux, un petit euh, module pour les pieds qui permet de se déplacer dans la réalité virtuelle ou dans le jeu vidéo. Et là, en fait, c'est pour le PSVR, donc ils vont s'attaquer à un marché assez gros, celui de la PS4. On a vu la démo, ça a l'air de bien fonctionner, et surtout, ça vous permet de vous déplacer dans un environnement de jeu en restant sur votre canapé, et ça, il y a plein de gamers qui vont apprécier. Il y a aussi plein de produits insolites, donc on ne va pas faire le tour de tout euh, entre Sphero qui présente une espèce de bague et qui permet de faire du piano sans fil. Il y a aussi une boîte qui a présenté une énorme boîte qui coûte 100 000 dollars. Et en fait, elle vous fait votre pain et après elle peut le vendre. Donc en fait, ils veulent remplacer le boulanger. Donc j'espère que c'est du pain qui est aussi bon qu'en France, parce que le pain américain, pour en avoir goûté un peu, il n'est pas bon. Et du coup, ça vous fait toute la chaîne. Et après, ça fait une distribution en libre-service. C'est assez impressionnant la technologie et voir si certaines boîtes vont se lancer là-dedans. Il y a un produit l'année dernière qu'on avait mis euh, dans les Insolites. Et en fait, là, bah, c'est en train de passer à la catégorie produit qui va exister. C'est euh, Foldimate, donc pour plier le linge. Et alors que l'année dernière, on voyait le linge qui partait dans une machine et qui revenait plier sans voir vraiment le mécanisme, donc quelqu'un le pliait derrière, il montrait juste leur preuve du concept. Et bien bah là, on a pu le tester et ça marche. Donc maintenant, il manque juste une petite chose, c'est que ça repasse. Parce que moi, je ne sais toujours pas faire du repassage. Donc s'il vous plaît, Foldimate, faites-moi repassage, pliage, et peut-être que je verrai pour acheter votre énorme boîte pour la mettre chez moi. Il y a une tendance à laquelle on ne va pas encore échapper cette année au CES les assistants vocaux ils sont partout. Google a encore des énormes stands un peu partout dans Vegas. Alexa, Siri, Google Assistant sont partout sur le CES Unveiled. Et on a notamment vu une boîte qui s'appelle Color. Leur but c'est vraiment de faire euh, de connecter toute la salle de bain et les appareils de la maison. Et là ils ont présenté un évier avec un robinet connecté. Donc je ne sais pas trop à quoi ça sert. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est dire Alexa. Fais couler de l'eau. Alexa, arrête de faire couler de l'eau. Donc, si quelqu'un trouve une utilité à ce produit, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi pourquoi vous avez besoin d'un robinet connecté, un robinet connecté avec assistant vocal. Et je me ferai un plaisir d'essayer de comprendre. Voilà, c'est tout pour ce récap du CES Unveiled. Je vous donne rendez-vous normalement demain. Demain, c'est la journée presse. Donc, il y a toutes les conférences de presse et le soir, il y a la Pepcom qui a un événement similaire au Unveiled. Et on va essayer de vous trouver quelques objets intéressants, quelques produits tech. Et surtout, de vous faire partager toutes les innovations qui sont présentées lors de ce CES. Donc, rendez-vous demain.